Alors le marketing du bouche à oreille, ça marche comment On va ici revoir une vidéo très importante parce que qu'elle euh, explique euh, les principes fondamentaux du marketing du bouche à oreille. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le marketing du bouche à oreille bah, Le bouche à oreille, c'est quoi ce sont des, des conversations qui interviennent entre les marques et les consommateurs, ou les clients, hein, parce que si c'est du B2B, ce sont des clients, ou... Les consommateurs ou les clients entre eux, <rire> très important. Là, on, on arrive aussi à une notion de communauté, on y reviendra, et de marketing euh, de communautaire. Et puis, euh, dans cette vidéo, il y a une chose qui est très importante, ce sont les cinq valeurs. Là, les cinq valeurs sont l'authenticité, le respect, et dans, par respect, il faut comprendre, là, euh, le respect de la loi et de l'éthique, c'est-à-dire que, notamment pour les influenceurs, eh bien, quand vous écrivez pour un client, vous devez dire que vous écrivez pour un client. Allez voir sur mon blog, sur le site de vous verrez euh, des articles qui sont écrits au nom de clients ou dans le cadre de missions qui sont faites avec des clients, et c'est indiqué très clairement avec une clause de transparence. Je suis machin, je travaille pour bidule, et voilà ce qu'on a fait. En général, je rajoute quelque chose en disant mais nous avons travaillé avec le même sérieux que d'habitude et sans influence. Parce que on peut être influenceur mais pas être influencé. Et ça, c'est très important. C'est surtout en B2B parce que c'est ce qui va permettre de conserver sa crédibilité. Donc l'authenticité, et le respect. La sociabilité, c'est pour ça que j'insiste tant sur le fait qu'on aille vérifier si les marques répondent aux commentaires, parce que si elles ne répondent pas aux commentaires, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'en faire. La mesurabilité, le fait qu'on qu soit capable de voir ce qu'on fait et de mesurer, pas seulement moi s'agilité sans en réfléchir et la répétabilité. Et ça, on rejoint ce que j'ai déjà expliqué avec les explications de, les définitions de, de géopoliticien. C'est la durée dans le temps. Il faut être capable de durer dans le temps et de répéter son travail. Sinon, bah, c'est juste une campagne. D'ailleurs, c'est un terme qu'on bannit. On parlera pas de campagne ou de ciblage ou des choses comme ça. On ne cible pas. On travaille sur des audiences. On travaille par de, sur de l'affinité. Je vais revenir. Dans Online, notion important. Measurable word of mouth is the ability to define, monitor, and evaluate a program's success. Repeatable word of mouth is the ability to do it over and over again in order for a business to become a truly talkable brand. The reality is, not every brand becomes talkable. However, through WOMA's ongoing education and its growing community of visionary marketers, you can learn what's working today and what will work tomorrow to make your brand a talkable brand.